court le plus économique ce qui limite le risque de se perdre ou de faire des détours et donc réduit la distance parcourue le bac est important mais le permis l'a encore plus parce que lorsqu'on passe un entretien je crois que c'est la deuxième ou la troisième question qu'on nous pose après notre nom après demande la formation et juste après le permis ou les moyens de locomotion et face à cette exigence comment tu réagis compliqué parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer le permis hein, tout simplement et même si on a la chance d'avoir le permis on n'aura pas forcément euh, les moyens d'assumer une voiture d'assumer le fait qu'elle consomme et d'assumer euh, le fait de payer l'assurance euh. tant que je pourrais me déplacer en, en transport en commun euh, j'utiliserai ça est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, non juste euh... Je sais pas, ça serait bien de, de nous aider un peu plus à, à l'obtention du permis, euh, ce genre de choses, nous euh, donner plus d'aide pour pouvoir nous déplacer, même bien qu'on en ait beaucoup, mais je pense qu'on peut toujours euh, faire mieux.